La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Alors cette semaine, je crains d'avoir un peu peur car l'extrait préparé par notre chef monteur Hugo, auquel nous passons le bonjour, sur la base des recommandations hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux que vous m'avez fait, l'extrait est extrêmement sombre, l'écran est quasiment tout, tout noir, on dirait un tableau de Caravage. Et je vois quatre individus en lumière, euh, en lumière du dessus, solennellement, avec les mains à poser sur la table. Vont-ils vont convoquer les esprits Vont-ils faire tourner la table Bon, je, je pense que si esprit il y a, euh, ça sera l'esprit du, du, du féministant qui, qui va arriver. Mais enfin, nous allons le découvrir dans, dans quelques instants. C'est parti ah Ça commence bien, là. Euh, première image, évidemment, euh, c'est comme l'Europe, quand elle daigne partager avec vous quelques-uns des fonds qu'elle vous a pompés, il faut mettre partout des drapeaux européens et rappeler euh, que vous êtes en vie grâce à eux. Bah, de la même façon, c'est pareil avec les sponsors de cinéma, de télé. Et là, on a notre sponsor préféré, le CNC. Voilà, Je vous ai expliqué très récemment que c'était un organe de propagande, au sens ou non, euh, petit raccourci de ma part que j'ai corrigé, il n'est pas ponctionné sur nos impôts, il est ponctionné sur les places de cinéma. Ça, euh, veuillez admettre, mon erreur, j'ai corrigé. En tout cas, c'est bien de la propagande, car pour en bénéficier, vous devez passer des tests et remplir des, des questionnaires et suivre des stages de féminisme, d'inclusivité, in de bien-pensiérisme. Hein. Je vous renvoie encore une fois à à la vidéo, dans, dans le coin de l'écran, pour découvrir euh, cet organe de, que vous sponsorisez par vos places de cinéma. Vous savez que c'est la première table ronde dans ce nouveau studio Salut. Félicitations Très beau studio ouais. Vous êtes un peu les parrains et marraines de ce studio, du coup Ravi de l'écrire On gagne des titres de comme ça, ça là et que... On est arrivé comme ça, et bim, on est parrains Bon alors, inutile de le préciser pour les habitués, mais comme vous êtes plusieurs dizaines de milliers de nouveaux à chaque fois, dans les statistiques, nous le, nous le voyons, euh, je m'apprête à faire quelque chose qui s'appelle une vidéoscopie, c'est-à-dire que je m'efforce de ne pas enquêter sur les auteurs des paroles que je m'apprête à entendre dans ce qu'on appelle des vidéos d'actualité, où je m'assieds sur le fauteuil là-bas, au loin, et où je creuse un sujet, j'ai passé au moins la journée de la veille, voire les jours précédents, à faire le tour d'un sujet, à savoir qui stipendie qui, depuis quand, comment, qui est l'époux de qui, dans quel, ou le, la femme de qui, dans quel sens, quels sont leurs intérêts communs. Là, en l'occurrence, c'est une réaction à froid sur des inconnus. En l'occurrence, je, je ne sais même pas qui est Ben Never, mon petit doigt me dit que c'est un homme, a priori. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Ce qui élimine donc 50% des possibilités. Et mon petit doigt me dit que c'est celui avec des cheveux, parce que l'autre, là, le, le, le nain, là, qui ressemble à une espèce de mini Akhenaton, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs et qu'il ne s'appelait pas comme ça. J'ai fait une story où j'ai commencé à lire euh, les symptômes d'un comics, DC Comics qui s'appelle Y Le Dernier Homme. Parce que tout le monde me disait oh, « tu connais pas Y Le Dernier Homme, hein, comme c'est un classique. » Donc j'ai acheté les 5 d'un coup et j'ai commencé à les lire. Attendez, attendez, attendez. Euh, c'est moi, ou Y Le Dernier Homme, faisait partie des sponsors listés en début de vidéo. Et je trouvais ça hyper stylé. Bah, t'as trouvé ça hyper stylé. C'est normal, ils te payent, c'est ton sponsor. C'est, à un moment, ne euh, nous, nous prend pas d'emblée pour des imbéciles. C'est comme si moi, je vous proposais mes vidéoscopies sponsorisé par euh, je ne sais quelle marque de VPN ou par euh, Sonia Mabrouk, et que tout à coup je me mettais à dire du bien de Sonia. Bah, euh, vous auriez beau jeu de dire, mais Stéphane, arrête de mettre en avant tout le temps ta probité, alors que tu ne fais simplement que repasser le plat à ton, à ton maître. Quoi. Je me sens un peu insulté dans mon intelligence. là après Ce je... n'est pas forcément la réaction de son public, j'imagine. C'est déjà disponible dans Star sur Disney. En gros, Y. Bah, si c'était pas le sponsor, par exemple, il n'aurait jamais dit cette phrase typiquement marketeuse, déjà disponible sur bidule. Déjà disponible en VOD. Moi, quand je, quand je parle d'un livre, en général, je l'ai toujours lu, mais en général, je l'ai acheté de ma poche. Il est très rare que l'éditeur me l'envoie, dans 90% des cas c'est moi qui le paye. Je ne dis jamais, ah d'ailleurs, il est déjà disponible sur telle plateforme. Vous voulez l'acheter, achetez-le, vous ne voulez pas l'acheter, ne l'achetez pas, peu importe. Le simple fait que tu cites qu'il est déjà disponible montre que vous collaborez. Bon, c'est pas grave de, de collaborer, d'autres l'ont fait de tout temps, dirions-nous. Mais euh, ne prétends pas émettre un avis objectif sur quelque chose qui participe à, à ton salaire, ce n'est pas possible. Bon alors sinon, là, vous attendez un peu qu'on parle des physiques. Euh, je n'ai pas encore assez d'informations, en plus l'écran est très très sombre. Donc je réserve mon opinion évidemment sur le physique pour, euh, pour plus tard. Bon, elle le comprendra bien évidemment aucun tacle, mais enfin, je remarque déjà les tatouages. Le type a l'avant-bras droit euh, couvert de, de tatouages, et ils sont tous en noir. Quasiment. Alors, ça parle euh, ça la noir, bien, bien sûr. Il n'y a pas de super-héros, euh, où en fait tous les mâles de toutes les espèces disparaissent du jour au lendemain. Et donc en gros, en cinq tomes, euh, L'idée, c'est de en fait, se questionner sur euh, comment ça se passe un monde où il reste déjà plus qu'un ouais. homme. Et surtout, en fait, bah, ça veut dire que pratiquement la totalité de, du monde sont des femmes. Ça veut dire que du jour au lendemain, trois quarts des politiques disparaissent, ouais. les trois quarts des chefs d'entreprise disparaissent. Alors, le fait de réécrire l'histoire avec un embranchement, un embrayage différent, ça s'appelle l'uchronie et le fait que le futur soit tragique, et conduisent à un monde apocalyptique s'appelle la, la, la dystopie dans les grandes lignes donc c'est une uchronie dystopique l'uchronie dystopique est un style littéraire qui est délicat j'avoue que le seul ouvrage qui m'est convaincu à ce sujet qui m'est convaincu euh, transporté émotionnellement et, et géographiquement avec les personnages c'est Ravage de Barjavel euh, Si vous ne deviez lire qu'un livre cet été ou plutôt qu'un roman cet été je vous encourage à lire Ravage de René Barjavel. Et là, manifestement, c'est un nouvel exercice du chroni dystopique dans lequel la catastrophe ne serait pas un événement naturel ou surnaturel, enfin, plutôt, ça ne serait pas un événement naturel, ça serait un événement surnaturel qu'est la disparition des hommes. Très bien. Euh, Jusque-là, j'adhère, et ça me plaît, et j'ai envie de le lire. D'ailleurs, dites-en dites -en, en commentaire si vous voulez que je lise et que j'en fasse une note de lecture ou une forme de bédéoscopie. Ça changera de la dessinatrice féministe Marina, Marina Spank. Quand j'entends SPAC, ça me donne envie de Par contre, euh, ce qui est drôle, c'est que dans ces petites caboches de gauchistes à hoodie, le hoodie, quand le sweat à capuche dont ils sont tous affublés pour faire américain, hein, puis parce que être bien habillé, c'est un peu comme l'hygiène, c'est un truc de droite, la disparition des hommes signifierait la disparition des chefs d'entreprise. Sauf que les chefs d'entreprise euh, sont statistiquement euh, quoi 1, 2, 3% de la population. Et encore, je ne parle que des TPE, PME. Les chefs, chefs d'entreprise du CAC 40 sont 0,0000001% de la population. Moi, ce que je devine, si disparition des hommes, il fut ou il eut été, ce que je devine, c'est euh, disparition des éboueurs, euh, disparition des chauffeurs, euh, disparition de la maintenance de la plupart des machines euh, qui contribuent à l'approvisionnement électrique, euh, au gaz, au pétrole. Il faut vraiment être une génération d'avortons qui grandit dans un confort surréaliste et dans une abondance de technologies bienveillantes pour croire que la première conséquence d'un désastre de la sorte serait la perte des PDG. Non, le, la première conséquence de cette dystopie, serait la peste, le typhus et le choléra, c'est-à-dire des vraies épidémies, elles, hein, pas des épidémies euh, orchestrées. Ça serait des vraies épidémies basées sur le fait que les systèmes d'égout s'engorgeraient, que euh, les, les, les techniques d'assainissement mécanique euh, ne fonctionneraient plus, on manquerait de main-d'œuvre pour tout ce qui est euh, dégradant et physique, et ça serait le retour des, des rats dans la rue, des, des épidémies, euh, donc en fait, ça serait l'île des femmes de Colanta avec en plus le typhus et le choléra. Et certainement pas là, ce qu'on voit à l'écran. Euh, Comment la société se réorganise, etc. Est-ce que vous épileriez Eh bien parfois, je me dis que je m'épile pour moi. Et j'ai pensé à cette question. Et je pense qu'au bout d'un moment, oh, je, ça, je pense que non seulement, en tout cas, il je... y a aussi pour les mecs mais aussi vis-à-vis -vis des autres femmes, oui. ouais. parce qu'on est toutes matrixées euh, mmh. par bah, cette idée des, des mecs. Et euh, je vais pas te mentir, bah, moi, euh, j'ai la flamme de m'épiler les jambes, par exemple, parfois. Mmh. Donc, en été, automatiquement, je vais les épiler parce que je sais il bah, y a mes copines qui vont voir et qui vont se dire « Ouais, mais Sally, euh, qu'est-ce que tu fais Reprends-toi, tu vois !» mmh. euh, Les mecs aussi qui vont me faire la même réflexion. Ouais. Donc je pense que c'est même pas que les mecs, parce que j'ai déjà fait plein de vacances où j'étais que avec des copines, vraiment. Et euh, je m'épilais quand même pour faire comme tout le monde, parce que tu sais, tu veux pas te faire passer pour la poisseuse, la Bizarre et tout le reste, tu vois. Donc euh, ouais, je pense que je me laisserais pousser les poils si tout d'un coup il y avait plus que des femmes, mais pas tout de suite parce que je serais encore imprégnée. Ouais, côté ça, de ça. Ça, ça se ferait euh, graduellement et ah, on Graduellement. Tu... Avant de rebondir, comme disent les mauvais journalistes de France Inter (pléonasme), avant de rebondir sur le propos, remarquons la forme et la hiérarchie des propos. J'ai demandé à Hugo, notre chef-monteur, qui nous fait les raccourcis de ces documents afin que les vidéoscopies ne durent pas 3 heures, car je crois que la vidéo originale dure plus de 30 minutes, on ne peut pas vidéoscoper plus de 30 minutes, donc je lui demande de se limiter toujours entre 5 et 12 minutes maximum. Donc il nous fait ses raccourcis, je ne lui donne qu'une consigne principale, qui est de respecter, sauf cas exceptionnel, l'ordre des arguments. Et là, l'ordre des arguments, euh, il, est, il prime presque le propos. Le propos est une énième ineptie de réécriture de, de, de la femme. C'est une énième anecdote du féministan sur l'épilation qui semble les obséder. Et c'est un énième mensonge qui n'a strictement rien à voir avec la femme réelle. J'ai déjà expliqué dans une vidéo sur le sujet où je m'interrogeais sur la, la, la, la, la, le, le business extrêmement lucratif du corps glabre. L'exemple souvent mis en avant qui est l'hygiène est ridicule. Les gens n'étaient pas moins hygiéniques au milieu du 20e siècle. Vous voulez un seul exemple que c'est une ânerie Vous n'avez qu'à faire comme moi et à faire remarquer aux femmes que, en tout cas, quand elles sont en relation avec vous, à part les gens, bien entendu, je ne suis pas un fétichiste, euh, ça n'est pas forcément nécessaire de le faire ou pas aussi souvent qu'elles ne s'y astreignent euh, qu'elles ne s'y qu qu sentent astreintes par les magazines et en fait vous avez simplement une réaction de négation euh. elles vous ressortent toutes les homélies qu'elles entendent partout en réalité vous ne les délivrez d'aucune injonction ce sont presque elles qui vont euh, vous, vous, vous en rappeler les, les, les bienfaits donc en fait l'homme n'est absolument pas responsable de cette histoire et, et secondo ce qui est beaucoup plus intéressant que ce propos qui est une ineptie par la, par la simple expérimentation, c'est l'ordre c'est à dire que le monde s'effondrerait logistiquement sans hommes et sombrerait en épidémie de, de typhus aigu et il n'y aurait plus d'eau, plus d'électricité, il n'y aurait plus rien. Et ces gens ne pensent qu'à leurs aisselles et euh, ils vont sans doute nous faire le coup. Alors, on connaît le combo. C'est euh, épilation, soutien-gorge, règle Donc, ils ne pensent qu'à leurs culottes et à leur soutien-gorge dans une dystopie qui est très intéressante au demeurant, mais qui montrerait en fait que le monde ne tient que sur les épaules des hommes. Hein. Donc euh, là on est dans un niveau de déni du réel, dans un niveau de scotomisation, comme on dit en psychologie comportementale, qui est euh, le, le détecteur part dans le rouge, Par exemple, quoi. Euh, sortir euh, sans mon soutien-gorge. J'ai commencé euh, petit à petit, sauf que comme j'ai une grosse poitrine, je pense que ça se voit, et euh, des remarques 24h sur 24. Alors ah ouais c'est si agréable de vivre sans soutien. Tu serais sans soutien-gorge, sens pas... les mâles Ah oui, mais, to mais totalement. Là, je commence petit à petit euh, et je m'en fiche, mais euh, là, si les mecs disparaissaient, mais 24h en te less, quoi. N'importe quoi, donc, je l'avais évidemment deviné, c'était le, le, le combo, euh, de toute façon, dans toutes les... Dans toute la presse sponsorisée par le féministan, c'est la, la même injonction. Dans la réalité, encore une fois, hein, c'est pas la peine de théoriser pendant 107 ans, faites l'expérience, demandez à votre copine de plus mettre de soutif, et encore une fois, ne, soyez pas, ne soyons pas ridicules, ne soyons pas fétichistes, et ne soyons pas caricaturaux. Les, les tenues entre guillemets braless sur Instagram, sur TikTok, sont importables. Ce sont des, des, des, des provocations visant à faire des des vues pour des passions de produits, je ne dis pas de s'habiller comme une Instagrammeuse, euh, ou une, une, une potiche, ou une, une TikTokeuse. Je dis, demandez à votre copine, même sous un pull en laine absolument sombre, neutre et opaque, euh, de ne pas porter de souti, vous verrez que 9 fois sur 10, vous ne serez pas en train de la libérer d'un poids, mais qu'au contraire, elle, elle, elle sera extrêmement euh, désarçonnée, euh, timide, elle n'osera pas. Car en réalité, ce dont les femmes ont peur sans, sans, sans soutien-gorge, c'est qu'en fait, elles n'ont plus l'effet réhaussant. Donc en fait, la poitrine, bah, par la, simplement la gravité, hein, c'est pommes. <rire> c'est pas les pommes du soutien-gorge, c'est les pommes de Newton, bah, ça tombe un peu plus bas parce que c'est logique. Et en fait, ça leur donne une perception de vieillesse. Elles associent la hauteur de la poitrine à la jeunesse et le, le, la gravité au, au vieillissement. Et ça n'est que ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec le, le, le regard masculin. C'est une succession, c'est vraiment une homélie de tous les arguments les plus éculés du féministan. Désormais, décidément, aujourd'hui, je rime énormément. Et, et je me demande, sachant qu'on est que dans le premier tiers, jusqu'où on va aller et jusqu'où on va démentir le réel, quoi. Ce que je déteste le plus euh, quand je suis une femme, enfin, le fait d'être une femme, du coup, c'est que tu peux pas être euh, une meuf fraîche, tu sais, qui prend soin d'elle et tout, et être une meuf euh, intelligente qui propose du contenu intellectuel, et moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce que je mmh. fais, c'est que à chaque fois, c'est tu sais, je fais mes vidéos sérieuses, mais euh, les gens sont quand même en mode, euh, mais... Euh, es, ils sont surpris en mode, mais euh, du coup, tu es, es mignonne, et puis en même temps, tu es intelligente, mais c'est bizarre. Donc, dès que je. Faut veux que dire... tu sois bonne et bête, Exactement. ou moche et intelligente. Toujours le, le, le niveau zéro de la pensée de, de gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas intégré l'expérience. Euh, de, de, deux arguments et seulement deux. Euh, le premier, c'est que l'intelligence fait partie de ses qualités et de ses vertus dont tu ne te prévaut pas. Il y en a trois dont tu ne te prévaut jamais c'est l'intelligence, la beauté et l'humour. Quelqu'un qui dit qu'il est drôle n'est généralement pas drôle. Quelqu'un qui met en avant son intelligence comme, la, comme le, le premier de ses traits de caractère n'est général, généralement pas brillant. Et quelqu'un qui vous répète qu'il est beau, euh, non. C'est euh, on te montre que tu es beau car on te désire, on te courtise, on te, on te chasse, on te charme. Euh, on te dit que tu es intelligent car on t'a lu ou on t'a vu ou on t'a écouté. On te dit que tu es drôle car on s'esclave quand tu parles. Euh, donc déjà, te prévaloir ton intelligence, c'est déjà le signe que... Euh, on va l'appeler comment On va l'appeler Aya. Hein c'est déjà le signe qu'Aya n'a pas inventé le, le, la poudre ou qu'elle n'a pas forcément l'eau le, à, à tous les étages. Je viens de réaliser à quoi ce contexte me fait penser. J'avais dit dans l'introduction que seul autour de, de cette table éclairée sur un aplat sombre digne du caravage, ces gens allaient faire tourner la table, mais non, en fait, euh, elle, a, elle a un peu... Je suis désolé. je cherchais une, un moyen d'introduire Halloween, je crois que c'est ça en fait, elle me fait penser à une citrouille. Alors c'est le moment, oh bah écoutez, on fait ces transitions comme on peut, moi j'ai pas l'argent du CNC pour payer des potiches pour me faire des transitions. Halloween, ce, ça va être le moment de bénéficier des toutes, toutes, toutes, toutes premières promotions depuis l'anniversaire du site. Je vous ai déjà dit à longueur d'année qu'il n'y a que deux périodes pour avoir mes contenus payants à prix légèrement plus abordable. c'est l'anniversaire et c'est les fêtes de fin d'année. Vous me dites toujours « Ah, on ne te croit pas, on ne te croit pas ». La preuve, c'est qu'il n'y a eu aucune réduction depuis l'anniversaire du site en avril-mai dernier. Halloween, allez, ça sera 15% de réduction sur les 15 séminaires qui s'affichent à l'écran. On en a pris de, de, sur des thématiques variées pour que 1... Bah déjà, en achetant vos contenus chez Donton Stéphane et pas au CNC, eh bien, vous œuvriez à quelque chose d'utile, à quelque chose de sain et à quelqu'un qui pense par lui-même et qui n'est pas obligé de faire semblant d'aimer les BD de ses sponsors et les productions de ses mécènes. Secondo, pour que vous découvriez le comportement des gens dans la réalité, des femmes et des hommes dans le réel, et pas de la scotomisation permanente où là, des modèles d'hommes et de femmes, les morphotypes qu'ils décrivent, n'existent pas et ne correspondent à aucune femme que vous connaissez. Je vous demande de penser à votre, à votre copine, à votre ex, à votre sœur, à, à, à, à, à votre mère, à votre tante, à votre belle-sœur. Personne ne ressent mais ne se comporte comme ça. Si vous voulez vous intéresser, je dis aux femmes parce que je m'adresse aux hommes, mais j'ai également désormais 20% de femmes qui s'intéressent à la psychologie masculine, chez moi, les femmes et les hommes que je décris existent et vous les voyez dehors. Là, euh, on demande à voir. Voilà, Halloween, 15%, 15 séminaires, c'est le 31 octobre. On commence à minuit et on s'arrête à minuit. Et deuxièmement, chaque micro-séquence est un nouvel exemple de déni du réel. Les influenceurs, femmes, auteurs, je me refuse à dire autrice de contenus intellectuels, dès qu'elles sont, je ne dis même pas belles, je dis dès qu'elles sont accortes, dès qu'elles sont regardables physiquement, bénéficient d'une audience disproportionnée à leur contenu réel. J'ai eu beaucoup de soucis un jour en nommant quelqu'un dont c'est le cas, et j'ai décrété, j'ai décidé d'ailleurs de ne plus nommer personne. Si je, si je rédigeais, si je prenais un petit, un petit, un petit stagiaire, un petit esclave, et que je, je lui donnais comme exercice de, de retracer par écrit exactement le contenu d'une influenceuse considérée jolie. Contenu intellectuel, médiatique, euh, politique, développement personnel, euh, scientifique, voire informatique. Il y a une, désormais, il y a une, le système met en avant une, une informaticienne, une geek un peu, un peu, un peu stylée, un peu, un peu babe. Vous mettez en parallèle son contenu objectif et le contenu objectif d'un homme on va dire, euh, qu'il sait pas beaucoup prendre soin de lui, qu'il n'est pas forcément très, très, très appétissant, et vous verrez bien que l'audience et la reconnaissance et les compliments de l'un sont disproportionnés. Donc euh, là, où, où va s'arrêter ce déni du réel C'est sans fin. Hein. Moi, je suis un des quand moi je... veux en peut fait, tu euh, prends pas soin de toi, c'est mort. Tu... exactement. Mmh. C'est ça, les gens sont choqués. Je suis choqué Je suis choqué Je suis choqué, choqué. choqué. Est-ce que, donc en tant que meuf, si les hommes disparaissaient, votre sexualité changerait oui, totalement. Bah, je, serais, je serais lesbienne. Sans... Oui, ben en fait, sans... ce qui n'est absolument pas une surprise, car je, je cite souvent ce très bon petit livre de, de la copine Polonie, « Deliver-nous du bien », je crois, où elle dit que, un peu euh, à l'instar des, des, des nouveaux codes alimentaires qui sont rédigés par des végétariens et par des véganes, les codes du savoir-être sont rédigés par des, des invertis ou des gens qui ont une sexualité, euh, tous, sauf hétérosexuels. Bon, pourquoi pas je veux dire, euh, je pense qu'il faut avoir des amis de tous bords. Euh, je j'ai des amis euh, hétéros, des, euh, même euh, même, hétéro, même hétéros, euh, homo, vous avez compris. Mais à un moment, quand le, le, le, la minorité devient la majorité, il faut admettre que euh, on est en train de se livrer à quelque chose qui n'est pas de la réflexion. Donc il ne faut pas mettre en place les codes, l'apparat d'une table ronde où l'on débat alors qu'il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de contradicteur, où l'on réfléchit alors qu'il n'y a pas de réflexion, où l'on est sincère alors qu'on n'admet on pas d'où on parle et quelles sont nos orientations personnelles. Et, et de toute façon, en dernière instance, je suis désolé, euh, est-on surpris que cette femme aille avec des femmes Je vais regarder, je tacle rarement euh, sur ce que vous savez, les deux femmes pèsent plus lourd que les hommes. Elles sont, elles sont plus grandes plus massives, enfin elles sont normales en fait, mais les hommes sont tout petits. Regardez le mini Kenaton à droite et le Ben verte là au, au milieu. Demandez-vous sincèrement combien ces gens pèsent nus, d'accord Moi je vous le dis, je fais 86 kilos en ce moment euh, nus, pour 1m93. Ces gens font euh, 1m69, 10, 11, peut-être même 1m68 pour le Ben là. Ces mecs pèsent 55 kilos maximum, les deux filles pèsent plus de 55 kilos. C'est-à-dire qu'on a des intermensch qui sont en train de servir la nouvelle soupe du féministan à des femmes qui font semblant d'être euh, progressistes et différentes en avouant ce que tout le monde a compris, qui est en réalité qu'elles qu critiquent l'hétérosexualité au sens qu'elles sont... Euh, euh, homosexuelles de par leurs inclinations, je veux dire, elles ont plus de force physique que les deux mecs réunis, quoi. À un moment, c'est pas grave, mais avouez que vous parlez d'une perspective totalement renversée, quoi. Voilà. <rire> Hop là, ça dégage. <rire> Allez, veuille, mais sans indiscrétion, est-ce que par exemple, t'as déjà eu des expériences avec des. Oui, oui, non, c'est parce, parce que je suis bisexuelle, mmh. donc vraiment, je ah, me dirais. Bon. bon, bah tant mieux. Ok. Allez. Mais Pourquoi euh... tant mieux Ouais, mmh. non, mais ouais, parce que, je... ah, parce que je reproche beaucoup de choses à l'hétérosexualité. Mmh. Et, et je suis sûre que ça m'élèverait plus, je serais plus épanouie. Dans la sexualité dans et une, la relation Dans aussi. une relation mmh. lesbienne, euh, sexuelle et amoureuse. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu reproches à la sexualité On l'ignore et tu ne prends pas le soin de nous le décrire. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre avec des femmes, puisqu'en Occident c'est parfaitement euh, admis, euh, même courant, euh, notamment dans les métropoles Qu'est-ce qui t'en empêche bah, On ne sait pas. C'est comme enlever ton soutif un jour sur deux, c'est comme euh, euh, annuler une partie de tes rendez-vous chez l'esthéticienne ou chez Point Soleil pour te faire bronzer. Rien ne t'en empêche, mais tu ne le feras pas. Pourquoi Parce que ça correspond à un invariant ontologique. L'invariant ontologique, c'est sa pente, c'est ce qui ressort en nous quand on veut l'effacer. C'est comme le, les derniers restes de culture, euh, quand on a Alzheimer, il reste toujours quelque chose. Comme la, la, la, la danseuse, elle avait fait l'objet, cette dame très attendrissante d'un gros partage, d'un gros buzz hein, sur les réseaux, cette danseuse qui est victime d'Alzheimer, qui avait tout oublié, mais quand on lui collait le casque à l'oreille, le, le, le lac des signes lui revenait, eh bien, notre invariant ontologique, le retour de notre nature, qui, comme disait le film, sonne toujours deux fois, c'est notre lac des signes à nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en dépit de ton acharnement à te décréter euh, bisexuel, euh, progressiste, et ce que tu veux, tu ne peux pas expliquer à tes ovaires, à tes voies génitales, tu ne peux pas ne pas faire un peu de cyprine quand tu vois un homme charismatique, beau, fort et intelligent. Tu ne peux pas C'est pas possible, c'est plus fort que toi, arrête Tu peux écrire 50 fois à la craie blanche que tu préfères une femme, entre un homme qui te plairait infiniment et une femme qui te plairait, tu irais vers un homme, voilà. Tu vas voir les femmes par défaut parce que tu fréquentes des hommes comme les deux à côté qui, qui font 50 kilos. Bon, bah c'est pas grave Faut l'admettre par contre faut pas prétendre à une, à une objectivité, ni faire du prosélytisme, parce que là ça m'énerve. Même quand on n'est pas euh, accosté, moi j'ai pas l'impression d'être accosté tout le temps, mais j'ai des réflexes où par exemple, quand je rentre moi, parfois... Ça veut dire quoi T'as pas l'impression d'être accosté. Est, tu es, on est enceinte ou on n'est pas enceinte. On est accosté ou on n'est pas accosté. C'est Qu'est-ce que ça veut dire Tu sais très bien combien de fois tu as été accosté la semaine dernière et le mois dernier, zéro, un, deux, plus, et tu sais très bien euh, même si t'as pas forcément l'eau jusqu'au dernier étage. Tu sais très bien la différence entre quelqu'un qui t'accoste pour... entrer en rapport en communication avec toi, et la blague lourde d'un ouvrier malien qui transpire au soleil et qui, avec ses copains, pour se donner comme ça une petite seconde de, de répit, de liberté, te balance un compliment alors qu'il viendra jamais te, te, te parler. Oh, y a un code PIN sur ta bouche pour qu'elle s'ouvre ou quoi ouais. <rire> Donc tu le sais, mais tu ne veux pas le dire. Hein. Dis-le, dis-le Je me sens pas en sécurité et j'ai mes écouteurs, mais j'ai pas la musique. Mmh. Je suis toujours, toujours. alerte. Mmh. De ce qu'il y a autour de moi au cas où. Ouais. Et s'il n'y a plus de mal, je sais que je me mets la musique à... Bon, déjà, je ne me mets plus d'écouteurs. Mmh. Peut-être, je ne sais pas. Finalement. <rire> Et euh, Tu mais, as, euh... as une enceinte, tu as vraiment le gâteau. Ouais, ouais, <rire> je deviens une <rire> bouffe. Peut-être okay. vraiment, je ne sais pas ce que je deviens, mais ce vraiment, je change totalement. <rire> je ne respecte plus personne, <rire> en fait. Euh, alors là, donc, répétons par analogie la, la, la phrase donc, du, du deuxième petit nain, là, le, le, ça doit être Ben. Donc pour lui, un beauf est quelqu'un qui euh, écoute la musique fort dans les lieux publics avec un, ce qu'on appelle un ghetto blaster, donc, qui, est, qui est en fait ce qu'on appelle un, un boombox dans, dans, dans, dans le jargon, qui, qui était à la mode il y a 40 ans, que, dans les années 80, qui n'existe évidemment quasiment, quasiment plus, sauf sur des sites de, de, de, rétro, de rétro gaming ou de rétro hi-fi. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de boombox, il y a des enceintes bluetooth à la plage, euh, ou euh, des, des, des autoradios de voiture qu'on qu écoute fort avec la portière ouverte sur les parkings, dites-en commentaire si les gens qui se trimballent à la plage et sur les parkings avec des, des enceintes, des petites JBL Bluetooth et des Bose, et les gens qui, qui mettent la musique de la, de la voiture fort pour l'écouter du dehors, au détriment du confort des autres, dites-nous si ce sont ce qu'on appelle des beaufs, autrement dit des prolétaires de souche, ou dites-nous si c'est une autre communauté, un peu plus allée, qui viendrait d'un autre pays. Dites-le en commentaire et voyons statistiquement si on confirme ou on affirme ben, ben machin. En fait ce qui est fou c'est de même se dire que c'est pas une question d'orientation sexuelle parce que en fait, vous ne faites pas draguer comme ça lourdement par des meufs lesbiennes par exemple. Non. C'est ça qui est fou en fait, c'est que c'est pas une histoire d'attirance... Euh... Énième déni du réel, énième scotomisation, on va, on un homme un peu beau gosse ou même un homme euh, juste normal et propre sur lui dans une boîte gay, se prend des mains au cul tout le temps et se fait draguer. Euh, et euh, une femme dans une boîte lesbienne, pareil. Enfin, le, les exemples ne manquent pas, donc ils ont vraiment... Alors toujours, le, le gauchiste à toujours sa, sa lunette à double foyer, euh, un peu comme James Bond avait sa, sa plaque d'immatriculation qui tournait comme ça et qui changeait pour ne pas être repéré. Le gauchiste a sa lunette qui euh, lui permet de voir avec acuité les défauts, les biais, les limites de l'indigène et de tout à coup de devenir aveugle à celle de l'halogène. On voit que c'est un peu systématique des mecs, quoi. Oui, totalement. Mmh. Ah, oui. Systémique, ouais. même. Systémique, absolument. Alors là, maintenant, Akhenaton et l'animateur de podcast en Houdi se mettent à faire de la, de la sémantique. Oui, très bien, mais en même temps, qu'est-ce qui... Êtes-vous qualifié? Systématique et systémique, c'est pas parce que c'est quasiment une holorhyme que c'est synonyme. Systématique veut dire récurrent, Systémique veut dire système. La sociologie des systèmes d'action concrets, je le sais, il se trouve que par hasard, euh, j'en suis diplômé. Un système d'action, on peut en parler, on ne le fera pas, car c'est évidemment extrêmement, c'est un thème très très très peu sexy, ça, les gens vont partir. Mais épargnez-nous des clins d'œil de complicité et des clins d'œil d'intelligence quand vous raisonnez par euh, euh, euh, consonance similaire. Si vous ne savez pas le sens des mots, bah vous, faites, euh, vous, faites, vous faites le boulot, vous mettez le podcast en pause, vous allez chercher, mais s'il vous plaît, enfin, euh, les holorimes ça suffit, non systémique et systématique, ça, ça n'est pas pareil, enfin merde, euh, je veux dire, faites un effort, quoi. Les statistiques, de toute façon, le, les, les violences euh, mm -hmm. sont faites en grande majorité par des hommes, donc mm -hmm. envers les femmes et les, les, les autres hommes. Ouais. Donc oui. D'ailleurs, petite référence, je vous invite à lire le coup de la virilité. Exactement. Ah Ah, ah, ah, bah on l'a déjà traité cette référence, donc je ne rebondirai pas sur ce passage, je vous renverrai simplement à la vidéoscopie de la petite euh, Lucille dans le coin de l'écran. Mais en effet, moi je me rends compte que dans des endroits euh, un peu tard la nuit, etc., si je croise une femme, il n'y a aucun moment où je me dis ouais, oh, qu'est-ce qui peut m'arriver ouais. Tu vois Alors que si je croise un homme, il y a toujours un ouais. petit... Bah écoute, le, le mec en hoodie au fond, là, je pense que s'il croise sa voisine de table euh, qui fait 20 ouais. kilos de plus que lui avec sa grosse tête ronde tard le soir et, et, et ses copines, euh, voilà, et qu'elle parle fort, euh, je peux te dire qu'à mon avis, il va serrer les fesses bien plus qu'il ne le prétend, là. Qui serait les nouveaux numéro 1 Exemple, qui remplacerait Booba Qui remplacerait Emmanuel Macron Bon, Ayana Nakamou. Ah ouais, c'est vrai. Non, bah, il faut utiliser les artistes existantes. Oui, c'est ah ça. Aya, je pense. Non, c'est Shai. Ah, Shai, ouais. Euh, euh, shy, non, il n'y a pas. Donc là, on voit effectivement euh, que, aux trois égéries artistiques et musicales qu'on qu choisit le, le Club des Quatre, là, on voit effectivement que le grand remplacement euh, n'existe pas et est une conspiration de l'extrême droite. Hein. Je m'abstiens de commentaires. Je vais laisser volontairement 5 secondes de silence. Rappelez-vous bien, gravez-le-vous bien dans la tête, le grand remplacement n'existe pas. Quand bien même tu referais les élections, de toute manière, ce seraient forcément des femmes blanches qui prendraient le pouvoir, je pense. Oui, tu toujours l'héritage. En fait, ce sera toujours l'héritage. Euh, enfin, supériorité mmh. numérique, supériorité au niveau des fonds, des moyens, enfin, tu vois, je trouve ça logique. Pour moi, il n'y aurait pas un changement si... drastique. Mmh. Oui, eh ben... Très bien. Moi, je suggère que l'on joue à un jeu sur une période déterminée, qui est que l'on mette aux responsabilités en France des, des Noirs, systématiques par une discrimination positive et hontée, et que l'on mette en responsabilité aux Afriques, en Afrique, pardon, des Blancs. Voilà. Je pense que euh, nous devrions mettre des Blancs aux responsabilités de tous les pays d'Afrique noire, aujourd'hui gérés par des dirigeants slash dictateurs corrompus, on l'a déjà démontré par le passé, qui vivent en réalité totalement hors-sol, qui ne mettent jamais les pieds dans leur pays, qui bénéficient de votre tribo et qui dorment dans des palaces suisses à 40 000 dollars la nuit en se faisant livrer des camions entiers de Rolls-Royce -Rolls et de Bentley par pack de 6. eh bien je suggère que nous destituions par la force ces gens pour y mettre la Sainte Trinité Blanche, et qu'en échange, nous mettions des noirs au pouvoir en, en France, et nous verrions bien sur une échelle de temps, je ne sais pas, donnons par exemple douzaines d'années, euh, nous verrions bien les courbes des, des différents indicateurs objectifs, euh, économiques, influence politique, euh, infrastructure, etc., comment elles évolueront, ça me fera beaucoup rire. En politique, c'est compliqué. Il bah, y a des femmes en politique, après ah. laquelle... Euh, ah, a... moi j'en connais une, elle est blonde. Anne Taubira. Ah non, c'est pas elle. Oh, ouais. Alors, c'est pas Nadia Hidalgo, c'est pas Tobira. j'en connais une autre. Elle est blonde, elle a un parti, elle est inscrite, euh, elle fait de la politique de, depuis 20 ans, elle est dans le paysage, elle est éligible, euh, elle n'a pas de mandat d'arrêt contre elle. Donc, j'imagine que vous allez donc recommander de voter Bleu Marine. Ouais. Ouais, ouais, ah ouais bien, plus. Marine Le Pen. Ouais, en fait, oh je non. pense à celle qui a le plus de voix pour le moment mais après, je oh. connais pas le... Je lis la déception euh, sur leur visage. La femme tout. politique la plus forte aujourd'hui, bah ouais. tu vois, ouais. c'est Marine Le Pen. Ah mais oui, donc c'est vrai qu'on là, on enlève tous les hommes aujourd'hui et on bah regarde oui. la même liste. C'est Marine, Marine Le Pen ouais. le président. Ouais, est ça. <rire> mais est-ce que son... son est-ce que son élection... J'ai peut-être même été généreux sur la taille du fameux Ben, là. Euh, regardez la longueur de ses segments. Il a les segments à la fois beaucoup plus petits et beaucoup plus courts que la fille. Enfin, je pense qu'il fait même pas 1m70, hein. J'étais trop généreux. Ou alors elle fait, elle fait 1m85 à gauche. Je pense qu'elle peut le porter au euh, le soir et, et, et, et le coucher euh, avec euh, bébé dans un bras et, et le mec dans l'autre sans s'en rendre compte hein, et la télécommande de la télé. Ouais, il n'est pas composé majoritairement de, de mâles. Ah, ah, très intéressant euh, ah, là, là, là, là. Oui. En plus, il n'y a plus de violence du coup. Si elle peut les mal, Oui, c'est un argument passionnant, sauf qu'il est faux, puisqu'il suffit de regarder, on montrera en post-production, l'électorat de l'extrême droite n'est pas majoritairement masculin, ou s'il l'est, dans des proportions euh, infinitésimales. Mais enfin, bon, ça serait trop leur demander, évidemment, de faire de la sociologie quantitative et de vérifier leurs assertions. Hein, je veux dire, bon, quand t'as l'argent du CNC, tu deviens un peu plus paresseux. T'imagines, genre, tout le monde de la pub, tout le monde, de ceux qui écrivent les fictions, ceux qui font tout ce qu'on consomme, en fait, le journalisme Voilà, le journalisme, tout ça. Paf Radicalement, ça change Tu vois, ça change de paradigme... Tu vois, et c'est d'un coup Donc, euh, pour moi, ça... J'avais pas remarqué que les agences de pub étaient pleines d'hommes, j'avais remarqué plutôt que ça attirait beaucoup de très belles nanas, j'avais pas remarqué que les, les postes de directeur marketing excluaient les femmes, j'avais pas remarqué que les écoles d'attaché de presse excluaient les femmes, j'avais pas remarqué que les, les écoles de journalisme excluaient les femmes, j'avais plutôt l'impression que c'était un écosystème dans lequel elles s'épanouissent, et que généralement, toutes les filles à papa, jolies, y échouaient, euh, mais bon, dans leur monde parallèle, dans leur scotomie à elle, à eux, pardon, à Yel, ces organes de, de caisse de résonance du, du, du discours dominant sont tenus par les hommes. Oui, ils ne sont plus à une contradiction près, de toute façon là, euh, ils sont en fin de débat, euh, la tête de Citroux, là, elle a faim, euh, l'autre à gauche, elle veut, aller, euh, elle veut aller se taper une nana, bon, euh, ça réfléchit plus très sereinement quoi. Potentiellement, je ne sais pas, mais potentiellement, s'il y a un changement, ouais. il peut arriver assez vite est-ce qu'on ferait encore la guerre C'est-à-dire à un ouais. moment on va se regarder et on va se dire Qu'est-ce qu'on fait genre... C'est une des questions qui est revenue le plus, c'est est-ce que le monde serait plus pacifiste Alors moi je me dis pas est-ce que c'est plus pacifiste mais genre d'un coup ça disparaît et on se dit ah ouais. Je pense que ça serait d'autres formes de guerre tu vois mais Ouais je, je, je pense qu'au qu bout d'un moment mal... on en referait ouais. euh, mais... Voilà et je... Euh, moi, ce qui me choque, alors au-delà au du fait que ce propos est inepte, ineptique, nous avons déjà démontré par le travail, dans la vidéo que je lis au coin de l'écran, en ce moment, les femmes font plus la guerre que les hommes, c'est un constat euh, ethnologique, anthropologique, historique qui est indubitable. Ce qui me, ce qui me choque, en fait, c'est l'absence de travail. C'est-à-dire qu'en ontologie, on appelle ça la, la stratégie de la table rase. Je fais table rase de tout ce qui m'a précédé pour y substituer c'est même pas une opinion, c'est une induction personnelle. Je pense que... Hein, c'est comme les sportifs qui, qui répondent à toutes leurs interviews par oh, « je pense que... » Et je pense que... Ah, I think I have a good here. Alors, je pense que... Ça veut dire que je, je m'autorise à raisonner dans un vide social. D'ailleurs, c'est presque une mise en abîme de l'écran, c'est-à-dire qu'on a le vide, le vide du, des aplats de noir, qui fait écho au vide social de leur, de leur culture et on a la table, j'avais dit table rase, on a une table, euh, imitation là, marbre travertin, totalement vide pour la table rase. C'est bien le signe que ces gens ne travaillent pas parce que normalement, un, un contexte de travail n'est jamais, c'est un appartement témoin, c'est une déco, un contexte de travail n'est jamais vide. Enfin regardez, chez moi, il y a toujours des papiers sur la table, des trucs j'imprime des articles, je lis, je griffonne, là, il y a, y a vraiment cette double mise en abîme, je ne sais pas, à mon avis, ils n'y ont pas pensé, encore une fois, le, ce sont les clins d'œil du destin et de, de ceux qui savent les, les, les remarquer, de ceux qui ont de l'observation, du discernement. La table rase de leur idéologie, la table rase à l'écran, est pensée dans un, dans, dans un vide social et euh, évoluée dans, dans un vide de lumière. Je me demande si justement, la sourité, ben, ça n'aurait plus aucun intérêt, ce serait beaucoup moins... Automatique, comme finalement, on serait toutes des, de, de la concurrence entre nous toutes, tu vois. Donc est-ce qu'on va vraiment soutenir en disant on est des femmes en soutien, mais finalement, il n'y a pas d'hommes. Donc il n'y a pas cette, mmh. euh, cette, ce mmh. besoin de se soutenir pour, tu vois. Il y a encore plus de clivage. Hommes, totalement, comme on sera ouais. les seuls. Ouais. Donc ouais. Euh, je pense que ce sera de la compétition à foison. Comme s'il n'y avait que des hommes sur table. Ouais, ouais, ouais parce qu'il n'y a plus, entre guillemets, d'ennemis communs. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Si ton postulat de départ, c'est d'opposer les hommes aux femmes, avoue-le, mini Kenaton et n'en fait pas comme ça une, une, une réflexion, presque une déduction au passage, avoue que c'est votre projet. C'est notre projet C'est de diviser horizontalement euh, les peuples en des partitions arbitraires, et à la limite, à tout le toit, parce qu'il semble être fan des tatouages qui ne veulent rien dire, là on, on zoomera, on verra une espèce de quoi De dé à coudre, de, de, de menottes, de, de, de, de revolver à la Popeye, là Bon, à un moment, pour, pour faire des tatouages à la Popeye, il faut aussi avoir les avant-bras de, de, de Popeye, quoi. Et avoue que, que, que tel est ton projet, il ne le masque pas derrière une vague, un marécage de, de bienveillance abstraite. D'ailleurs, dans d'organisation J'étais même pour fédérer un peuple, c'est exactement ça. Ah, ah, ah, on le sent arriver, là euh, désigner l'ennemi, l'ennemi c'est l'autre, xénophobie, altérité... C'est toujours plus pratique de dire « R, eux, ils sont pas cool. Ouais, c'est vrai, ils sont pas cool. c'est eux nos problèmes !» C'est ce qu'on fait avec la xénophobie, par exemple. Oui, parce qu'on n'avait pas compris à la phrase... Alors moi j'ai compris une phrase en avance, après il y a ceux qui ont compris à la phrase suivante, et, et au cas où vous n'auriez pas encore le wifi dans toutes les pièces, il vous le redit derrière, hein, c'est-à-dire c'est euh, écriture en gras, souligné, surligner hein, pour vraiment que vous soyez... Euh, mais même, est-ce est est que, que les, les ne pas plus à être militaires ben Si, là, si ouais, sûrement, on prendrait mais... plus de métiers, euh, je pense... Euh, ouais, peut-être qu'elles peut qu vont pas euh, dans ces... Et sûrement, je pense, et peut-être dans la même phrase, ça fait beaucoup, hein. <rire> les, les femmes, évidemment, rempliraient spontanément toutes ces professions... Euh, physiques et techniques qui, qui, qui les débectent et qui ne les intéressent pas aujourd'hui, et elles n'en sont écartées que par les hommes, hein, évidemment, qui les empêchent de devenir euh, égoutiers et boeurs. Euh, euh, militaires, euh, réparateurs de tanks, hein, c'est bien connu, vous en connaissez tous beaucoup autour de vous, de femmes qui rêvent d'être réparateurs de, de tanks ou de plateformes pétrolières en, en, en haute mer. Ah, parce que justement il y a des hommes... bah euh... ben grave, mais même en plus il y a plein de militaires euh, femmes... De... Ah, il y a plein de militaires femmes, nous dit euh, Citrouille là, bon, on va chercher en post-production les chiffres, d'accord, on va faire le travail, et puis on va regarder combien y a de militaires femmes par, euh, par, euh, par corps, et par grade, ça va être sympa ça, ça, ça va être bien, ça sent bon. certaine... Moi, personnellement, en fait, je pense qu'on ferait toujours des, des, des guerres, hein, je pense. Et en tout cas, là, on est dans un monde où on ne peut pas supprimer les, les mâles. En attendant, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il vaudrait mieux bah, tous s'éduquer pour apprendre à, à mieux vivre ensemble. Ouais. Qui est peut-être très utopiste, mais... Ouais, alors là, j'avoue que... si la pensée est un vent, là, j'ai senti le courant d'air passer, quoi. Ouh Quatre intervenants, un sponsorat du CNC à cinq chiffres, une technique, un studio, du temps libre pour préparer car j'imagine que, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais ces gens ne n'ont pas, pas l'air surmenés, pour aboutir à la conclusion que la solution c'est le vivre ensemble tout en ne collaborant que dans l'entre-soi absolu sans aucune pensée discordante. Moi, je pense que ça, ça ne peut pas être dépassé. Nous ne ferons pas mieux sur cette vidéoscopie. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que maintenant, vous avez le choix. Soit vous voulez vous intéresser à un être humain, et particulièrement une femme qui n'existe pas, qui n'a jamais existé sur aucun continent et à aucune époque, eh bien, je vous renvoie à la chaîne et au contenu de ces quatre personnes qui sont facilement trouvables sur Internet. Soit vous préférez vous intéresser à la psychologie appliquée, concrète, pragmatique, des gens tels qu'ils se comportent dans le quotidien. Et vous avez les contenus de Tonton Stéphane. Comprendre les femmes, comprendre les hommes, comprendre les gens. Feuille de route, secret agenda, manipulation, couple, routine. Et ça se trouve sur la boutique, dont le lien est à la fois à l'écran et ci-dessous. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus utile de travailler sur des choses qui existent. Mais si vous préférez scotomiser, moi, à la limite,